Enfin, ou d'aller vers une société plus respectueuse de l'homme et de l'environnement et moins moi, capitaliste, quoi. Hein. Enfin, par rapport à un capitalisme sauvage, débridé, ultra libéral. On pensait qu'il fallait le faire et, et donc il euh, n'y avait pas, pas d'autres mouvements qui existaient sur, enfin, localement. Donc on, on l'a fait.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 aux Amis de la Terre et on a fait, une, on a créé une cellule comment on dit, une section, c'est au PC qu'on dit les cellules, non, une section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 La municipalité n'a rien trouvé de mieux à faire que d'abattre les arbres pour faire des parkings, bien sûr. Alors ils avaient abattu les arbres et puis et nous on est allés un matin très tôt. On avait fait une action sauvage, je crois, à 4, 5 heures du matin, en pleine nuit, avec des peines, on était partis et puis on avait planté les arbres dans les trous qui restaient. Puis on avait prévenu la presse, venu faire des photos.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 La révolution agraire, quoi, enfin un truc comme ça sur Courtonne. Je faire ça, moi, si j'étais élue.